Bonjour, euh, aujourd'hui on va faire ensemble un point euh, qu va, que, que je vais utiliser dans, une, dans un petit manteau pour bébé, c'est le point boucle ou on appelle point froufrou ou point fourrure, différentes appellations. donc on va voir ce que c'est. Je commence par faire un nœud et je vais faire un certain nombre de mailles. Donc j'ai fait un certain nombre de mailles. Voilà. Peu, peu importe le nombre. Donc et je vais commencer. Je saute la première, je vais dans la deuxième, je vais faire des mailles serrées. Donc mailles serrées dans chacune. Donc pour les débutantes, on, on introduit le crochet, on fait un jeté, on tire une boucle et un jeté, on laisse tomber les deux boucles. C'est ça vraiment serré. Donc on fait ça tout le long du rang. Continue. Ça, ça va être ça, c'est la face du travail. Voilà, j'ai fait ma dernière maille, et je là, je fais. Une maille en l'air je tourne mon travail et là on commence le point boucle j'introduis mon crochet dans la dans la maille dans la première je prends mon fil comme ça je, je passe le fil je passe le crochet au dessus du fil de droite je et je passe maintenant au dessus le crochet passe au dessus du fil de gauche et si vous voyez la boucle que j'ai maintenant sur le crochet donc je la fais sortir. Je peux sortir mon doigt si je veux. Sinon, je vais aller chercher le fil qui vient de la, laine, de la pelote. Et je fais un jeté. Là, je vais faire sortir les deux boucles. Et voilà, j'ai ma boucle ici. Donc, je recommence. Donc, j'introduis mon crochet. Normalement, je fais comme ça pour travailler. Mais là, on est, on, on, je fais comme ça. Regardez. Je fais comme ça. Je prends le fil comme ça. Mon crochet passe au-dessus de, de, de, du fil de droite, s'introduit et va au-dessus du fil de gauche et j'ai une boucle sur le crochet. Cette boucle je vais la faire sortir, j'en ai deux maintenant sur le crochet. Je fais un jeté en prenant le fil qui vient de ma pelote et je peux sortir mon doigt de, de la boucle que j'ai derrière et je le fais tomber. Les deux et deux boucles que j'avais sur le crochet. J'ai ma douzième boucle. Donc je recommence. J'introduis mon crochet, mon fil comme ça, et je passe au-dessus. Je m'introduis, je passe au-dessus du fil de gauche et je tire. J'ai une boucle sur le crochet. Je vais la faire sortir. J'en ai deux. J'ai deux sur le crochet et une boucle sur mon doigt je fais un jeté, ça c'est le fil qui vient de ma pelote, donc je fais un jeté et je fais sortir les deux boucles, voilà je fais comme ça, c'est ça le point boucle, on va faire ça, on fait ça tout le long du, du rang, sur chaque maille. Et voilà on essaie de, de faire la, la même grandeur des, des boucles donc on essaie de garder la même quand on éloigne le doigt on, on essaie de garder la même distance la, le même éloignement donc je, je fais comme ça et comme ça je tire une boucle j'ai deux boucles sur le crochet je fais un jeté et je laisse tomber mes deux boucles voilà ça c'est mon point fourrure Dans chaque maille, on fait ça. j'arrive à la dernière, je fais mon dernier point et mon jeté. Je fais sortir les deux boucles. Voilà, je fais un rang boucle, deux boucles. Donc là maintenant, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Ça c'est la face de mon travail. Donc, je vais dans la première maille. C'est vrai que je rencontre. J'ai fait une maille en l'air dans la première et je vais faire une maille serrée. C'est un rang de mailles serrées, comme le premier. Donc c'est deux rangs qui se répètent. Le premier c'est un rond de mailles serrées et un deuxième rang boucle de point boucle. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Voilà. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, ça c'est le dos du travail, je vais dans la première et je recommence à faire mon point bouclette. Dans chaque maille. La suivante. C'est qui est facile, mais il suffit de s'entraîner un petit peu, c'est tout. Voilà ce qu'on obtient. Voilà mes deux ronds. Et le rang suivant, ça va être un rang de mailles serrées et ensuite un rang de boucles et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, une fois terminé votre deuxième rang de point boucle, on fait encore une fois une maille en l'air. On tourne le travail et on fait dans la, on commence par la dans la première maille une maille serrée et on fait un rang de mailles serrées. Donc on commence toujours dans la première pour avoir un bord bien défini. Et voilà ce qu'on obtient après deux rangs de mailles bouclettes, on fait un rang de mailles serrées, un rang de mailles bouclettes et ainsi de suite jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris mes explications, on se retrouvera inshallah dans une autre vidéo. Jusque là, portez-vous bien et à bientôt.